Salut mes petits proutes. Ouais pourquoi nous nous appelle des petits proutes gne, gne. Non en vrai parce que genre c'est du foutage un peu de gueule des noms de team genre mes petites beautés, mes petites princesses, mes petites chéries, mes petits coquelicots. C'est toujours des trucs un peu prout prout et du coup moi je suis un peu anti prout prout. Du coup bah c'est devenu la team prout. Mais ça fait depuis longtemps. Donc vous êtes mes petits proutes. Gne, gne, gne, gne, gne. Ça va c'est une image hein. vous n'êtes pas vraiment des proutes à proprement parler. C'est imagé comme quand on vous appelle mes petits coquelicots vous avez remarqué que vous n'étiez pas des petits coquelicots. Vous avez remarqué que vous n'étiez pas des princesses non plus. Prout ça se voilà. Quoi. C'est. <rire> Bref, euh, aujourd'hui je reviens avec une vidéo pas hyper joyeuse. Je vais vous parler de mes TCA, donc de la boulimie et de l'anorexie. Alors j'avais déjà fait une vidéo il y a hyper longtemps sur le sujet, il y a genre deux ans et une au tout début de ma chaîne YouTube. Mais je sais que vous aimez bien le format story draw, et je me suis dit pourquoi pas vous raconter l'histoire vraiment en détail avec des petits dessins pour illustrer tout ça. Cette vidéo est surtout pour pouvoir vous aider à vous, même si c'est un peu triste comme. Euh... Bref, vous allez voir par vous-même. Je me souviens exactement quand tout a commencé. J'étais au plus bas dans ma vie, suite à un choc traumatique. Je me détestais, je m'en voulais, je me trouvais affreuse. J'avais rien fait, mais pourtant c'était moi qui étais là, la tête dans les toilettes en train de vomir ma haine. Je connaissais cette maladie. Ma mère m'en a toujours parlé et pourtant j'ai succombé. Elle est entrée détruire ma vie. J'avais 15 ans quand j'ai découvert ma nouvelle meilleure amie, l'anorexie boulimie ou le fait de ne pas manger mais de vomir quand même. Tout est arrivé très vite. J'ai prétendu une gastro et je me suis retrouvée à ne plus vraiment pouvoir me lever. J'ai perdu rapidement environ 7 kilos. Je suis arrivée à 46 kilos, j'avais 15 ans et je n'avais plus la force de rien. Ma mère était en panique. Je suis partie à nouveau chez docteur et c'est là que j'ai réalisé que ça devenait dangereux pour ma santé, que j'étais malade et que c'était bien plus que ça. J'ai réussi tant bien que mal à parler à mes parents de mon mal-être et j'ai essayé de recommencer à manger. C'était douloureux et horrible mais l'appétit est revenu. Et à ce moment-là j'ai dit au revoir à un de mes deux démons. Je n'étais plus anorexique, cependant l'autre ne m'a jamais lâchée. la boulimie. Des crises entre ne rien manger pendant un temps et manger le double le reste de l'autre, sans vouloir et se remettre à vomir. Je savais que j'étais malade, j'en avais conscience mais c'était plus fort que moi, c'était incontrôlable. J'ai toujours eu ce recul sur moi-même, alors j'ai essayé d'être plus forte qu'elle, plus forte que la maladie. Alors j'ai commencé à écrire, écrire à chaque fois que je mettais ma brosse à dents au fond de ma gorge. J'ai établi tellement de stratégies de façon discrète de vomir. J'arrivais à me faire vomir avec ma propre langue. J'étais réduite à ça. Mais je me suis battue. J'ai cru que je m'en étais sortie. Mes vomissements étaient espacés. Ce n'était plus dangereux pour moi-même. Je savais gérer mes crises, plus ou moins grosses. Puis au lycée, les vieux démons sont revenus. Les emmerdes aussi. Je me montrais tellement forte face aux gens. Je gérais des choses tellement trop intenses. Et le soir, je m'effondrais. J'étais face à moi-même. Mais je me suis encore relevée. Je pensais encore une fois que j'étais guérie. Et puis plus tard... En études supérieures, je suis tombée amoureuse, réellement amoureuse. Un amour fait de passion, de très haut et de très bas. Alors quand j'étais au plus bas, je replongeais. C'était des envies, des pulsions. J'avais l'impression de devenir quelqu'un d'autre, luttant contre l'envie de plonger la tête dans les toilettes et celle de dire « non, ne replonge pas ». Je me suis séparée de ce garçon et pendant un an, j'ai fait une énorme dépression. Et j'ai pris conscience que non, je ne m'en sortirai jamais et qu'on ne guérit pas de la boulimie. J'ai rencontré un garçon qui était au courant et qui m'a énormément aidée, qui m'a sorti de tout ça. On avait chacun nos démons, on en a tous, alors on s'est tiré vers le haut. C'était il y a un an et demi. Et maintenant vous allez me dire Et maintenant je vais bien, sincèrement. Je crois pas que je m'en suis sortie parce que des fois je lutte encore, mais j'ai appris à me protéger. J'ai compris quand et pourquoi je retombais et quand et pourquoi je recoutais ma maladie. J'ai compris que c'était quand quelque chose me tombait sur le coin du nez et que je ne pouvais pas le gérer. Quand j'étais impuissante face à une situation, quand je perdais le contrôle quand je ne pouvais plus rien faire. À ce moment-là, quand je me retrouve face à ça, j'ai une douleur qui se place dans mon ventre, un mal qui se propage dans mon corps, et la seule façon de me calmer, de calmer mon état, c'est de vomir. Alors je me protège. Je me protège comme jamais pour ne jamais me retrouver face à ça. Mais je sais que des fois, on ne contrôle pas tout, et des fois, il m'arrive de retomber. Le principal c'est pas forcément de ne pas tomber mais c'est surtout de se relever, de gérer la maladie et d'en être conscient. Aujourd'hui en toute sincérité ça doit m'arriver quatre fois par an de faire des grosses crises. Mais j'ai trouvé des personnes avec qui parler, des personnes avec qui euh, échanger parce que des fois quand je suis sur le point de vriller, quand je perds totalement conscience et confiance, enfin je vous jure quand je suis en crise, c'est quand il y a ce petit, petit juste petit déclencheur qui fait que je suis inarrêtable et quand je sens que je vais plonger en fait j'arrive à parler aux gens j'arrive à demander de l'aide et ça c'est quelque chose que je ne faisais pas avant j'arrive à me dire à dire à quelqu'un s'il te plaît aide moi là je vais plonger je vais tomber alors s'il te plaît prends moi la main discute avec moi essaye de me faire penser à autre chose mais du moment où je perds le contrôle sur une situation et que je m'y attends vraiment pas c'est là où je vrille et c'est là où, où j'essaye de, de parler j'essaye de voilà de m'en sortir et et d'avoir de, de l'aide en fait, c'est pas être faible que de demander de l'aide. Et j'espère sincèrement que cette vidéo pourra t'aider à toi, parce que c'est facile de vendre des vies parfaites sur YouTube, de vendre des mots parfaits mais en fait personne n'est parfait, personne n'a une vie parfaite et que ce soit la mutilation, les complexes, les insultes, les TCA etc on est tous égaux face à ça. Que ça soit vous, moi ou d'autres personnes on est tous égaux malheureusement face à ça. Sachez que malheureusement ou heureusement la seule personne qui peut vraiment vous sortir de cet endroit là c'est vous même. C'est vous qui devez avoir ce déclic parce que vous êtes maître de vous même et vous n'écouterez que vous au final. Voilà c'est ainsi que je conclue ma vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum de questions. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon courage si ça va pas. Et croyez en vous.